Geek. On va parler du coup de, de Nantes, puisque vous vous êtes retrouvés à Nantes tous les deux. Est-ce que pendant le confinement, ça vous a poussé à la créativité plus, plus, plus, euh, no, notamment pour euh, ce triptyque là, euh, pas Ce qui s'est passé, c'est que Dredi, lui, il est devenu un petit peu plus beatmaker ouais. euh, qu'il qu l'était avant, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire Dredi chez lui. Euh, il s'est un petit peu outillé techniquement pour pouvoir le faire. Mm -hmm. Et moi, ça m'a donné du coup l'envie de chanter sur ces sons, euh, notamment Breaking Good qui est en clip ou des choses comme ça. De fil en aiguille, on s'est dit ben bah, c'est intéressant de bah, justement qu'on ait du contenu euh, double, aussi bien de sa part que de ma part, mmh. euh, de façon à pouvoir faire un, un projet double et, et justement mettre aussi le beatmaker ou le DJ, parce que c'est aussi mon DJ dans la version live de la chose. Donc l'idée, c'est quand même de mettre euh, le, le DJ euh, en lumière un petit peu dans, aussi dans la tradition de ce qui se passait euh, avant. Non. Voilà, Avec le hip-hop, euh, mais pas que dans le hip-hop, mais surtout dans le hip-hop. c'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles.